quel est l'intérêt d'un catalogue d'API unifié pour l'entreprise Alors pour une entreprise, un catalogue unifié, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir une visibilité au niveau central de l'entreprise sur les initiatives API des différentes business units, des différentes branches de l'entreprise. Ça va favoriser la réutilisation, ça va favoriser la, la dissémination des idées au sein de l'entreprise et euh, assurer une cohérence sans toutefois brider la créativité, et les innovations des différentes branches. Donc le catalogue unifié, c'est ce qui va permettre effectivement de pouvoir euh, rendre cohérent les différentes initiatives sans euh, les euh, réduire et sans euh, limiter la créativité euh, des différents intervenants d'entreprise. Et c'est parfait. Ça, merci. merci.